Bienvenue dans cette cuisine accueillante, chaleureuse et pratique. Je m'appelle Ilse et j'aimerais vous expliquer comment vous pouvez atteindre la même sensation de confort dans votre cuisine. L'atmosphère cordiale dans cette pièce est en effet largement déterminée par le parquet qui a été posé, c'est-à-dire le 21 Classique Petrus, un parquet semi-massif de l'Alénio. La famille qui habite ici voulait une cuisine fonctionnelle et conviviale, mais aussi un endroit où il est agréable à vivre et où on peut accueillir les amis et la famille. Voilà pourquoi ils ont choisi du parquet, par sa purité, un plancher en bois noble projette la convivialité et du confort. Cela vaut certainement pour le Petrus, enfin dont l'ambiance est garantie, mais aussi techniquement c'est un plancher solide.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 Nous vous dirigeons vers notre site pour toutes les dimensions et données techniques du Pétrus. Mais nous voulons encore accentuer la classe et la qualité qu'a ce parquet. Le Pétrus fait partie de la collection classique de l'Alenium. Ce qui veut dire que pour son design, nous avons opté pour un chêne rustique et plein de caractère. Ce sont des légères variations de teintes et les nuances naturelles dans le bois qui font que votre parquet soit d'une élégance nonchalante et vraiment authentique. Ce sont bien sûr les nœuds qui donnent le charme au sol classique. Le parquet Petrus est conçu de bois en chêne français, caractérisé par des jolis nœuds, soigneusement mastiqués et formant après l'huilage un merveilleux ensemble avec les restes du sol. Il est évident qu'une telle cuisine doit aussi être pratique et facile à entretenir. Et bien entendu que nous y avons pensé. Les planches cadrent bien ensemble par le micro-chanfrein que vous retrouverez d'ailleurs sur la plupart de nos parquets. Un des avantages d'un parquet micro-chanfreiné est que la saleté ne s'empile pas dans les joints. Ce qui fait que votre sol est très facile à nettoyer. J'espère que ce vidéo vous a aidé dans le choix de votre parquet. Beaucoup de plaisir avec le parquet multipli de l'Alénio.